Bonjour, je suis Cassandre de VVC3D et aujourd'hui je vais vous présenter notre offre Digitalize Fashion Together. Cette offre comprend les techniques d'impression 3D ainsi que de numérisation du textile. Ce sont des techniques différentes qui arrivent à différents stades de production. Je vous propose tout de suite de me suivre pour qu'on commence avec l'impression 3D. Nous sommes avec Johanna de Stratasys, Stratasys qui est le leader mondial de l'impression 3D et qui s'impose aujourd'hui sur le marché de la mode. Bonjour Johanna, est-ce que tu peux nous présenter Stratasis et sa technique d'impression 3D pour le textile Avec plaisir, merci Cassandre. Donc Stratasys, depuis 30 ans, nous fabriquons et développons des solutions d'impression 3D, donc des machines 3D de différentes technologies. Nous avons aujourd'hui 5 technologies différentes qui peuvent répondre aux besoins de différents marchés, tels que l'automobile, l'aérospatial, le médical et beaucoup d'autres. Et plus récemment, nous avons en fait travaillé une de nos technologies et sorti en fait une imprimante qui est capable d'imprimer directement sur textile, différentes matières, différentes couleurs avec de la transparence, de la souplesse, de résine souple et rigide, texture complexe et du coup en fait, nous pouvons en fait repousser les limites de la création. Super, merci beaucoup Johanna. VVC est le partenaire français de Stratasys, nous distribuons les imprimantes 3D et nous proposons aussi des prestations de services. Par exemple, nous pouvons concevoir des petites séries ou aider les designers à concevoir leur design. Dorian, tu as rejoint VVC 3D pour répondre aux demandes d'impression 3D. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais Bonjour, ah, Du coup, je suis en charge du processus d'impression 3D chez VVC. Du coup, je pars d'un croquis, d'un dessin en 2D, euh, d'une idée d'un styliste et c'est moi qui vais les traduire en 3D. Je vais travailler sur les textures, je vais travailler sur les couleurs, sur les reliefs. En parlant des couleurs, on a 2000 teintes qui sont validées par Pantone. Moi, je vais prendre ces dessins, je vais les traduire en 3D, les mettre dans mon logiciel, puis après les lancer dans l'imprimante. La, la en fait. D'accord, super, c'est très intéressant. Donc euh, si je comprends bien, c'est vraiment une technique qui ouvre le champ des possibles. Et qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec, euh, avec ça Est-ce que tu aurais des exemples Il y a par exemple l'effet lenticulaire qui est très intéressant. On va jouer sur les couleurs, sur euh, les reliefs et sur euh, les transparences en fait pour avoir un effet qui change de lumière selon, euh, selon les angles en fait. On a également euh, des, des exemples qui se rapprochent plus de la broderie, comme on peut voir ici. Euh, on travaille également sur plein de types de matières, par exemple ici sur une mèche. Du coup, on voit la peau en transparence en fait euh, par derrière. C'est très intéressant. Merci. Et donc tu me parles de broderie, mais c'est vraiment une technique qui ne vient rien remplacer bah, Pour le coup, non, ça ne vient rien remplacer. C'est juste une nouvelle option sur le marché. C'est ça qui est très intéressant et très excitant en fait. Renate, thank you for this interview. Can you present us Visu and uh, tell us what are the benefits of this technology So at VESU we create hard and software solutions to digitize materials. So this, the, the idea of this standardized system is to have a consistent, high quality output which you can use for 3D design applications but even for fa fabric suppliers it makes sense to digitize materials in order to have a good representation of their offering online or to provide this data to brands who are, which are then basically creating Previews with the garments. Noémie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur les propriétés des tissus Par exemple, comment savoir comment le tissu va tomber euh, Nous expliquer un peu tout ça. Alors, donc euh, pour savoir comment le tissu va tomber, il faut bien sûr tester ses caractéristiques physiques. Donc chez VVC, c'est notre métier de base. Euh, nous, ce qu'on va faire quand on reçoit un tissu, c'est qu'on va tester son poids, son épaisseur, euh, son élasticité ainsi que son tombé avec le test du bending. Et c'est grâce à ces données qu'on va pouvoir avoir un rendu réaliste dans les logiciels de, de création 3D. Après avoir scanné les tissus, on obtient des fichiers assez lourds qu'il faut stocker. C'est pour ça que VVC 3D est partenaire de Swatchbook. Hello Jason, can you tell us more about Swatchbooks and what are the benefits of this technology Swatchbook so is a digital material management and sourcing platform. So when once brands start working in 3D and using 3D visualization tools for garments, you need to have the materials digitized and digitized in a proper format. So what we do is we onboard the, the brand's supply chain and we digitize the materials. And this gives the designers access to those materials on the garments um, in a digital sense. And so a lot, a lot of designers, when we're working in the physical space, will make physical pallets of materials for the season. Et sur Swatchbook, les the designers font la même chose, ils font des collections privées de matériaux. Ils peuvent partager ces matériaux avec les différentes équipes et ils sont en contrôle de qui a accès à to what. Je suis avec Vincent de chez VVC. Vincent, est-ce que tu peux nous dire pourquoi VVC s'est intéressé à la 3D et quelle est sa vision à ce sujet Alors clairement, pour VVC, le 3D, c'est le futur, parce que l'industrie textile est en pleine transformation, les modes de production évoluent et il est urgent de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile dans le monde. Donc Avec la 3D, vous allez pouvoir réduire le temps de développement de vos produits, réduire le temps pour valider les coloris, par exemple, réduire de façon très importante jusqu'à 80% le nombre d'échantillons et il y a eu également des opportunités fantastiques avec des nouvelles technologies comme l'impression 3D développée par Stratasys où là qui ouvre vraiment des possibilités aussi incroyables que l'était la broderie il y a une cinquantaine ou une centaine d'années et nous avons voulu choisir cette nouvelle technologie pour accompagner nos clients